Expert Nuisible, bonjour Alors là, les frelons, ils vont pas faire l'eau au feu. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Voici la vidéo pour vous expliquer comment participer à Expert à Nuisible. Vous avez vu les épisodes que je sors. En générale je suis tout seul, je me déguise. Et là, je vais vous proposer de participer à faire le client qui appelle. Alors, il suffit que vous vous filmez chez vous. Avec un joli décor derrière, vous n'êtes pas obligé d'être sur un fond vert, vous pouvez être dans votre chambre, dehors, à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Et vous faites des questions réponses. La question c'est vous, la réponse vous me la donnez et moi je me filmerai en tant que Dédé Frelon qui répond à la question. Donc comme je dis, vous vous filmez, vous posez la question, vous répondez à la question. S'il y a plusieurs répliques, vous faites les plusieurs répliques. Et moi dans le montage, je me débrouillerai avec tout ça. Alors les questions et les petits Dédés, ça va être sur les nuisibles. Ou à la limite sur des animaux si vous êtes passionné par des animaux ou des reptiles ou n'importe quoi ou des nuisibles si vous avez des informations que vous pouvez donner en posant la question et en donnant automatiquement aussi la réponse que je puisse vous donner en rajoutant bien sûr de l'humour vous pouvez vous déguiser vous pouvez avoir un accent je vous laisse libre imagination. vous pouvez aussi raconter une blague sur les animaux si vous en connaissez la seule chose que je vais vous demander c'est de pas être vulgaire puisque ça reste France, ça reste une chaîne YouTube mais c'est aussi le nom de ma société donc j'ai quand même une image minimum à donner ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple Alors les dd pour l'exemple, vous regardez bien le cadre vous regardez l'arrière ce que vous avez mis si vous avez une, cha une chaussette qui traîne dans votre chambre ou des mouchoirs ben essayez que ça soit le plus propre possible, le plus nickel si vous avez un fond vert, que vous arrivez à mettre une image, si vous savez le faire, ben tant mieux. Sinon, mettez n'importe quel fond. Le but, c'est de vous voir à vous, ben, de rigoler un petit peu et de donner aussi une information importante dans votre question. Donc là, je me déguise. On imagine J'espère qui répond au téléphone. L'esper nuisible, bonjour. Et là, vous posez votre question. Est-ce que les frelons font du miel Là, vous laissez un petit temps. Vous répondez à la question. Non, les frelons ne font pas de miel. Ce sont que les abeilles qui font du miel. Ah bon J'étais persuadé que les frelons faisaient du miel avec leur gros nid comme ça. Et voilà. Là, c'est terminé. Vous pouvez faire plus long. Vous pouvez, je vous laisse l'imagination. La seule chose que je vous demande, c'est de parler de nuisibles, d'animaux. Voilà. C'est une chaîne sur les nuisibles et les animaux. Donc, on va parler que de ça et en rajoutant de l'humour, de les déguisements, comme vous voulez. Et maintenant, je vais vous expliquer comment m'envoyer ces vidéos. Salut les Dédés. Bon. Dédé, il est malade. Il est obligé d'aller le toilette en urgence, donc je vais le remplacer pour le final Vous vous expliquer comment envoyer les vidéos. Donc les DD. Si vous avez une chaîne YouTube, il suffit de filmer votre vidéo, de la mettre sur votre chaîne en nom répertorié. Après ça, vous allez avoir un lien. Ce lien, vous me l'envoyez par mail avec votre nom, votre pseudo et le nom de votre chaîne. Comme ça, à la fin dans de la description je mettrai vos coordonnées pour accéder à votre chaîne. Après, pour les autres qui n'ont pas de chaîne YouTube, je vous invite à vous filmer, aller sur des sites internet qui vous proposent d'envoyer vos vidéos par un lien. Donc, par exemple, je vais vous donner, je vais vous le noter ici. Moi, j'en connais un qui s'appelle Oui Transfer. Il suffit d'envoyer de votre vidéo dans ce site et après, donner l'adresse mail de la personne à qui vous voulez l'envoyer et ça envoie le lien directement. Et moi, après, je me débrouille il y avait tout ça. Donc, c'est pareil, vous laissez votre nom. Et aussi, si vous voulez que je partage dans la description vos, vos réseaux sociaux, style Facebook, Instagram, n'hésitez pas à le noter. Ça vous fera un peu de publicité. Et les dédés, n'oubliez pas, si vous avez envie d'éliminer votre belle-mère ou votre beau-père, n'hésitez pas à me contacter. Bon, je crois qu'il revient, là. Allez, ciao Bon, voilà les dédés, on arrive à la fin. Euh, J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez m'envoyer pas mal de petites vidéos. Euh, ça me tarde d'en recevoir parce que franchement faire ce petit montage ça peut être rigolo de partager ça avec vous vous partagez la chaîne avec moi, vous me soutenez donc je vais trouver ça normal d'essayer de vous faire participer à ma façon voilà je peux pas me déplacer dans toute la France, hein. vous comprenez bien même si vous avez un problème de rongeur ou de frelon chez vous je pourrais pas aller à l'autre côté de la France ou dans l'Europe hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui me suivent alors n'oubliez pas de laisser votre nom dans le mail, votre chaîne YouTube si vous en avez, vos réseaux sociaux ça j'essayerai de faire une petite pub dans la description pour euh, ben, si vous pouvez gagner quelques abonnés en plus pour vous c'est pas mal aussi allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dd